Tout est consommé Ouais tout est bloqué ouais. J'avoue je suis passé le... Non on va faire la même mmh C'est quelle femme C'est quelle femme je ne sais même pas. Non, non c'est pas une femme. Ce n'est vraiment pas une femme. Oh mon frère. Oh mon parent comment On dit quoi Comment c'est beau et dit Non, c'est tranquille. Non, non c'est tranquille, mais. Faut ah, pas suivre mon frère. Je vois que tu es tout mignon, tu es tout beau, tu es même tout beau, regarde, même le ventre est sorti. Tu sens que madame te gère bien là-bas Ah, mais est-ce que c'est ça Ça peut être l'alcool qui fait ça. ça. L'alcool Non, Mani. Elle moi tout ça à calouer de l'alcool. Quand tu regardes la sexy ninja, tu penses que ça c'est l'alcool tu, tu sens qu'il qu y a madame à l'intérieur. Oh, y il y a madame. Son... Elle t'entretient bien et te dit non, sérieusement. Eh, c'est pas la mienne là. Oh. Mais c'est à part toi et toi, madame là-bas, ça va. La dernière fois que tu t'es venu me voir, il y avait un petit souci. Oh, mon parent, le souci n'est pas encore fini. Le souci là n'est pas encore fini. Tu as dragué la femme parce qu'elle est mienne, on dirait la rose, ou bien directement le dernier soleil qui est sorti. quoi. Mais, dans le fond, mon frère, côté cuisine là, pardon, ah elle ben m'a tout fait hier avec le sel. Oh, comment ça Oh, la vue du sel. Oh, mais je t'avais parlé de ça, non Je crois bien, monsieur. Mais oui. oui, la dernière fois, quand j'ai sorti un peu des courses, qu'on m'avait appris à l'école là-bas, oui, tu, tu, que tu, le sel c'est le, le chlorure de sodium, mais lorsque c'est en excès, à ah, l'intérieur hein? du plasma, ça vient, ça en fait des troubles électrolytiques quoi il y a le courant Et, dans le sel ah, mais non c'est pas c'est en fait le sel sainsoulis uh -huh. donc quand il se retrouve en excès de le plasma sanguin ça, uh -huh. ça crée des troubles électrolytiques le milieu plasmatique devient trop concentré ce qui crée une migration tu vois un peu non de liquide intracellulaire vers l'extracellulaire automatiquement la personne peut se retrouver avec des oedèmes, etc, tout ça, etc. Elle ah, les, les, les, les, les, les oedèmes, c'est qui ça, Mais quoi le, le truc, c'est que faut parler un peu madame, mais, je ne sais pas, hein Non, attends, dis-moi, mmh. le petit français de ce que tu veux dire. Donc, oh, en gros, bien, ce que tu veux dire, c'est que le sel peut créer des maladies. Oh, mais oui, bien sûr, si oh. la nourriture oh. est trop salée, ça devient compliqué. Ah, hein. la tonne que j'ai mangée hier, mais là. Mais ce n'est pas seulement hein. pour toi, mmh. mais pour la famille, et les deux petits, là. Oh, c'est pas ce que tu dis un peu, là, hein. belle femme. Il y a un qui a chanté, allez, une touche de mes copains, allez on soulève, hein. c'est pas cadeau. Hein. Aïe, aïe, aïe. Je te dis, regarde la belle femme, toi, tu connais. Oh, je connais Nadine. Oh, oh, T'es oui, Ah oui, c'est si. Ah, mais mon frère, la nourriture on ne connaît pas. Je ne sais même pas si elle doit aller passer un stage chez ma mère ou comment, je ne sais même pas. Non, non. Pas. non, mon parent ça va aller. Ça va... Am boss yeah. Ok, wow. c'est le chef Harry. Avec les frangins, double star, la au Mike. On va rien pas un voleur. on va Maman, maman, on va envoyé. Chef Paris n'est pas là. Grandiose, Sofari, Sofari, Sofari, oh. Sofari. Oh. Sofari, on oh. va se envoyé. Ok, oh. en tout cas. On va se. Ouais la famille c'est chef à rien, elle se concentre et n'oublie pas.